La meilleure façon de ne pas payer d'impôts en 2021. Comment ne pas payer d'impôts en 2021 Dans cette vidéo, nous allons voir l'astuce principale pour gommer votre imposition et surtout maîtriser votre imposition en 2021. Bonjour à tous, je suis Damien Nami. ami. Après 14 ans en banque, je suis votre formateur professionnel et je vous accompagne pour faire des investissements rentables et sécurisés. Alors dans cette vidéo, on va faire un focus sur l'imposition, comment gérer son imposition en 2021, quand on est un investisseur rentable et sécurisé, quand on veut devenir un entrepreneur, je vais vous donner le secret, l'astuce principale pour pouvoir maîtriser votre imposition. Mais avant cela, je vais vous demander de liker cette vidéo, de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier immobilier en seulement trois mois. Donc Comment ne pas payer d'impôts en 2021 Je sais que le sujet vous intéresse. Je sais que vous vous dites, est-ce que c'est une arnaque Est-ce qu'il a vraiment une astuce Et on va reprendre trois pas en arrière. Souvent je fais ça avec mes stagiaires qui ont envie de tout de suite avoir un résultat. Et je vais vous demander de repartir trois pas en arrière. On va repartir à votre besoin de financement réel, de vous et de votre famille, de votre ménage. Est-ce que vous avez besoin de 1500 euros par mois pour vivre Et partir en vacances et faire, et, et faire des, des, des, des kiffs Il ne s'agit pas de vos besoin minimum, mais votre besoin lucide. Pas le besoin que vous avez, avec en plus l'épargne que vous faites. Mais quel est votre besoin principal pour vous et votre famille au quotidien Vous pourrez revenir sur cette vidéo, vous pourrez ensuite faire exercice, si vous le souhaitez, sachant que ce qu'on repousse à plus tard, on ne le fait souvent, jamais. Vous prenez une feuille blanche et vous notez sur les 12 derniers mois, les 6 derniers mois, les 3 derniers mois, mais pas seulement le dernier mois. Ce qu'il faut, c'est avoir plusieurs mois pour en faire une moyenne. Vous notez votre besoin en financement pour l'ensemble de votre ménage. S'il si euh, y a des dépenses par rapport à vos enfants, aux besoins scolaires, vous les mettez. Vous allez mettre ça sur une feuille et vous allez avoir au moins sur 3 mois le, le, le besoin mensuel. Si c'est sur trois mois, vous allez faire la somme et vous la divisez. Vous aurez votre besoin de financement moyen. Ensuite, la règle de l'art pour maîtriser votre fiscalité en 2021, c'est de devenir, si vous ne l'êtes pas encore, entrepreneur. De créer votre société, de mettre en place votre système. Ça peut commencer par l'immobilier, il y a des sociétés civiles immobilières, puis monter par une holding, puis ensuite avoir une activité commerciale. Mais en tout cas, il va falloir être un entrepreneur. Parce que le fait d'avoir votre société va vous permettre de vous dégager seulement ce dont vous avez besoin. Et du coup, vous allez vous faire fiscaliser seulement le montant dont vous avez besoin pour vivre. Tout le reste, vous allez le laisser dans la société pour qu'il puisse, ça veut dire faire des petits. Vous allez éviter par cela les frictions fiscales et pouvoir réinvestir. L'idée, elle est où Avec est que quand vous êtes salarié, si vous gagnez 3 000 euros par mois et que vous avez besoin de 2 000 euros par mois pour vivre, les 1 000 euros supplémentaires, vous allez les mettre de côté. C'est cool. Mais en fait, vous aurez supporté l'imposition. Hein, votre patron, entre le net, le brut, les charges patronales, il aura payé sur 1 000 euros qu'il va vous donner, il aura payé environ 800 euros. Et vous, derrière, vous allez payer une fiscalité selon votre tranche marginale d'imposition, peut-être 30 supplémentaire. Du coup... Vous allez, pour récupérer, mettre 700 euros de côté, vous allez être payé 1000 euros et votre patron aura déboursé 1800 euros. Ce que je vous propose, et ce qui est magique en créant votre société, c'est d'avoir ces 1800 euros qui restent dans la société et que vous allez pouvoir faire travailler, que vous allez pouvoir euh, potentiellement placer, sans bien évidemment faire les choses n'importe comment, mais comprendre ce que vous allez faire, pouvoir aller les réinvestir par certaines euh, euh, conventions, en les remontant via une holding dans de l'immobilier, et vous allez en fait maîtriser comme ça votre fiscalité. Cerise sur le gâteau avec la société. Vous n'allez pas être obligé ces 2000 euros de vous les servir en salaire. Vous allez pouvoir prendre certains frais. Alors bien évidemment, dans la légalité, je vous encourage tout le temps à comprendre ce que vous faites, à maîtriser ce que vous faites, à le faire valider par des professionnels comme des experts comptables dans ce cas-là. Car il peut très vite y avoir des abus de biens, des euh, détournements et attention ensuite quand vous vous ferez contrôler. Donc faites attention à ce que vous faites, mais comme un, un finambule, vous allez pouvoir jouer avec votre société pour sortir certains frais qui sont réels de la société et qui vont faire diminuer votre besoin euh, de financement de votre ménage. Par rapport à ça, vous allez au fur et à mesure vous servir de, le moins d'argent en rémunération, laisser encore plus d'argent dans la société et du coup pouvoir aller réinvestir cet argent. Votre objectif final, investir dans l'immobilier. C'est juste qu'il y a plusieurs voies pour le faire et celle qui vous permet d'éviter les frictions fiscales vous permettra, sans vous en rendre compte, de vous enrichir beaucoup plus vite. Mettez-moi en commentaire si vous êtes déjà entrepreneur ou si vous avez l'envie de devenir un entrepreneur, de créer votre système pour maîtriser cette fiscalité et maîtriser vos investissements. Pas juste pour vous dire que vous êtes votre propre patron, que vous êtes libre. Parce que quand on est son propre patron, des fois, on n'est pas si libre que ça. C'est très dur d'avoir une société. Par contre, derrière, l'enjeu en vaut, euh, vaut le, le défi relevé, en vaut vraiment le coup. Parce que ce qui peut se passer derrière, c'est juste magnifique pour vous, pour votre famille. Ça peut être un catalyseur pour développer euh, vos finances et votre immobilier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-moi un like et un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers d'investisseurs. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao